Guillaume, 52 ans. Guillaume, qu'est-ce que c'est un papa C'est moi. Il <rire> m'a dit qu'il fallait que ce soit court. Synthétique. Parfait. Voilà. Alors Guillaume, qu'est-ce que ça sent un papa Ça sent très bon. Et plus précisément. Euh, je ne sais pas. Moi. Une odeur spécifique ou juste... Euh... Non, non, pas une odeur spécifique. Bon. Oui, ouais, ça okay. sent très bon. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. <rire>